escalier yep. allez le son remets toi j'ai besoin du son. Vous a exposé. Oh merde Jacal. A cet endroit là je crois que c'est bien le pire endroit de se faire choper par un Jacal. D'accord. Drone récupéré oh bah. Magnifique tir Putain, putain, elle veut. Elle m'a fait une panique. J'applique les premiers secours. Ah si merde. Je t'en prie ils sont en train de planter, là Ah oh ouais, ils sont en train de planter mon Désamorceurs à place Les localisés Mais au tout fait je l'ai tué Ah il reste en reste un J'ai fait un ace là ou j'ai rêvé Non j'en ai eu 4 je crois Non t'as fait un ice là, <rire> J'ai deux assistes, <rire> il y en a deux <rire> j'étais sûr que je les avais tués mais en fait pas du tout Ah oui j'ai fait un ace, d'accord, j'aime bien le fusil de incroyable, j'ai <rire>